C'est vraiment content d'être avec vous, nouvelle GROW. Et on commence cette nouvelle GROW avec un nouveau filtre au charbon tout blanc. On garde le même extracteur d'air qui est très très très puissant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans cette tente? Un ventilateur, il faut absolument envoyer le vent contre les parois à une vitesse minimum. Car si on envoie le vent directement sur nos plantes, ça va les stresser et aider les insectes nuisibles à s'attaquer à nos plantes. Les insectes là, nuisibles, ils s'attaquent aux plantes euh, stressées, les plantes qui sont malades. Les insectes là, nuisibles, ils s'attaquent toujours aux plantes les plus faibles. Donc euh, les deux ventilateurs là, qui sont directement sur les parois à une vitesse minimum. Et oui, l'humidificateur est maintenant dans la tente. On a tous les éléments. Non, il manque un élément, l'élément le plus important, la lumière. Et on a une Vipar Spectra, le modèle XS2000. Dans une tente 4 pieds par 4 pieds, un peu trop grande pour euh, cette lumière. Par contre, c'est l'été, il fait chaud et euh, on y va ainsi. Du nouveau chez Winman, toujours du nouveau, donc euh, l'humidité va être à 60%, euh, présentement est à 63% car j'ai aspergé le fond de ma tente avec une solution magique pour tuer les spider mites. J'ai fait un ménage, mais écoutez, je le sais qu'il va y en avoir d'autres. J'ai aspergé, on verra ça dans une autre vidéo, j'ai aspergé mes plantes, mes quatre plantes de mon mélange spécial qui n'est pas complet. Mon mélange, j'attends un ingrédient par la poste, mais j'ai quand même testé ma solution. Mes plantes sont en pleine forme et je peux vous dire que s'il y avait des Spider-Mites sur ces quatre plantes-là, ben ils sont morts. On en reparlera un peu plus tard, là, de cette solution. Du nouveau dans cette GROW, ben oui, on a toujours fait pousser des euh, plants de cannabis photo photopériode. Photopériode, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la plante, ben c'est nous. C'est nous qui décidons quand tourner sans floraison. Il faut changer le cycle de la lumière. 12 h 12 heures, ça va indiquer à la plante la photo période. Que c'est le temps de nous donner des cocottes. Donc, les deux photos périodes, euh, ce sont les deux Vanilla Frost. Et oui, Vanilla Frost, les deux Vanilla Frost, des graines de cannabis que j'ai trouvées dans le Vanilla Frost de Flower à la SQDC. Et en avant, ça ne me tente pas d'avoir ça du tout, du tout. Euh, des Auto Flower. C'est cadeau. Cadeau de Max. Euh, Max euh, m'avait pas dit que c'était des autoflowers. C'est quoi la différence entre les photopériodes et les autoflowers? Ben... Ça sert absolument à rien que je prenne des boutures de ces deux plantes-là. On va les appeler les chemdogs. Euh, des... Il y a un des deux qui est un chemdog, puis l'autre c'est une autre variété. Donc, on va dire que c'est deux chemdogs. Donc, ces deux plantes-là, autoflowers, ben... Ah, j'ai oublié de faire ma recherche. Écrivez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Les plantes de cannabis ont été croisées avec... Euh, quelle plante de cannabis spéciale qui fleurit par elle-même, automatiquement Donc, peu importe si je laisse le cycle de lumière en 18-6, ben à un moment donné, ils vont tourner en floraison par eux-mêmes. Faudrait, euh, même si je me sens 12-12, en 18-6, il n'y a rien qui va changer. Ils sont auto-automatiques. Euh, auto, auto automatique. Donc, euh, auto-flower, euh, non seulement on ne peut pas décider quand on décide, on tourne sans floraison. Fleur, si on a un problème de spider mite ou de trips, certaines personnes aimeraient vraiment régler le problème des insectes nuisibles avant de tourner sans floraison. Donc, si j'ai beaucoup, beaucoup de bébites nuisibles dans ces plantes-là, puis j'aimerais m'en occuper, euh, appliquer des, des, des solutions, des shampoings, appliquer, des, insérer des prédateurs dans ma grow, ben, même si je veux faire ça avant de tourner sans floraison, ça va tourner en floraison automatiquement. Et puis, j'aurais peut-être pas euh, réglé le problème de trips. Ou de spider mite donc euh, le taux d'humidité euh, c'est écrit ici de 56 ici 62 ça va s'ajuster c'est mon euh, plancher qui est mouillé à cause que j'ai vraiment aspergé euh, de la solution là, euh, pour tuer les spider mite euh, qu'il y en ait qu'il n'y en ait pas je te le dis j'ai l'impression qu'il y en a partout donc, euh, on va regarder l'évolution de cette Gros-là. C'est avec la XS2000, on l'a dit tantôt, de Vipar Spectra. On va... Prochaine vidéo, ces plantes-là vont être euh, transplantées. On va sûrement mettre ça... J'hésite j'hésite entre un 2 gallons ou un 1 gallon. Donc... Euh, habituellement, je fais toujours 2 toujours gallons. Mais là, j'ai eu euh, quelques pots, quelques contenants, là. Je pense que c'est des 1 gallon qu'on appelle. Donc. Euh, on va voir. On va voir avec les photos. Les auto-flowers, Les auto-flowers. Euh, J'ai pas le goût que ça commence à tourner en floraison là, dans un 1 gallon. Donc on va peut-être y aller avec un 2 gallons. Ils ont vraiment euh, une belle allure, là, les Vanilla Frost. La raison pourquoi mettre ça dans un plus petit format à place d'y aller dans un 2 gallons. Un, un gal, deux gallons, déjà, un, très, très, une grosse différence entre le solo cup et le deux gallons. C'est pour mieux contrôler euh, l'eau. Mieux calculer euh, l'eau qu'on donne aux plantes. Euh, quand on, qu on, qu on step d'un contenant à un autre trop gros, c'est l'eau. Hein? Des fois, c'est un petit peu plus difficile à calculer, à savoir un peu les racines sont rendues où en dessous de la Terre. Donc... Euh, donc, je sais que plusieurs d'entre vous sont très heureux de voir l'humidificateur dans la tente. Moi, moi, de même. Pourquoi une lumière? Euh, ben tout simplement parce que les deux Autoflower, j'y tiens pas fort fort. Et puis, ils vont sortir de la tente avant les Vanilla Frost. Donc, à un moment donné, il va me rester seulement deux plantes dans cette tente. Donc, euh, la XS2000 est amplement capable de s'occuper des deux plantes. Et puis, euh, on verra par la suite. Les Vanilla Frost, je vais vraiment faire attention. On va prendre des boutures, des clones, en espérant avoir un bon résultat, un bon succès. Il faut absolument, absolument que je sois capable de faire un clone. Mais vous savez, je suis confiant. Je me suis pratiqué pour les clones. Et puis... Euh, J'imagine que si j'en coupe 5 euh, ou peut-être 5 euh, et 5, 10, c'est inévitable qu'on va avoir au moins un clone. Euh, même que je pourrais peut-être même dire peut-être 5 clones sur 10. Donc, je vous laisse là-dessus. Ça va être vraiment intéressant. Photo période en arrière. C'est moi qui vais décider quand on va tourner sans floraison. Auto flower en avant. Deux Cam dog et deux vanilla frost. Donc, je connais pas ça les autoflowers, j'ai vraiment hâte de voir là, euh, comment ça va se passer. Euh, vu que c'est deux plantes différentes, à moins que ce soit les deux camdogs, c'est deux variétés qui étaient mélangées dans le même contenant. Donc, euh, peut-être c'est deux camdogs, peut-être c'est deux de l'autre variété. J'ai hâte de voir s'ils vont partir en même temps, à quelques jours de différence. Ça va être spécial à voir. Donc, euh, ces deux plantes-là en avant, les Auto Flower, un sac à surprise. Et les deux Vanilla Frost, ben, c'est pas supposé être un, un sac à surprise. Parce que c'est supposé être le Vanilla Frost de Flower à la SQDC. Alright, gang. Je vous laisse là-dessus. Je suis très, très conscient. Très, très, très conscient. Des Spider-Mites. Euh, j'ai investi, j'ai investi, j'ai investi. Je te le dis, ça n'arrête pas de dépenser. J'arrête pas de dépenser. Et euh, on va changer la terre. On va changer la terre. Et puis, euh, j'ai jeté la terre. Inquiétez-vous pas, j'ai même jeté les, les, les pots de jute, les contenants. J'ai jeté mon euh, extracteur d'air. Quand on regarde à l'intérieur, il était vraiment bouché. Donc, c'était vraiment ça. C'était pas un secret. Euh, un an et demi de 3 gros a euh, changé a changé C'est zéro efficacité Zéro Je vous dis zéro là mais il y avait peut-être Il y avait de la circulation d'air quand même C'était pas à zéro Mais ce n'était pas 25% d'efficacité C'était moins que ça Avec mes King Kush et puis le Slurry King. Donc euh, on n'était pas rendu loin en floraison avec les King Kush -Lurricains. ça sentait peu. Ça sentait ça commençait à sentir. On les a coupés, vous vous en rappelez. OK gang, je reste dessus. Viparspectra Spectra XS 2000. Photo période Vanilla Frost de Flower et deux plans mystères qu'on va appeler Camp dog des Autoflowers qui vont nous donner des fleurs quand bon leur semblera. On donne un pouce, on met un commentaire, et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!